Bonsoir à tous, bienvenue chez nous, bienvenue chez Atware Concept Office où je suis installée dans mon joli canapé bleu. On s'essaye aujourd'hui un nouveau média, un nouveau format avec un outil très pratique pour faire du contenu vidéo. Et on va recevoir des invités dans ce, dans ce joli petit salon qui vont nous parler de tout, de n'importe quoi et surtout de tout ce qui nous intéresse ou qui pourrait nous intéresser en local. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois aujourd'hui Angel notre première invitée. Angèle, si tu veux bien te présenter. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Je m'appelle donc Angèle, j'ai 40 ans. Je suis la maman d'une petite fille formidable, euh, la compagne d'un homme euh, pas mal. Euh, je suis présidente de la société Corp Média, euh, directeur général de la société Une Évidence, euh, membre active du CJD de Stratexio, une émanation export du MEDEF. Euh, trésorière de la French Tech, et je crois que j'ai à peu près tout dit. Ah, et l'heureuse propriétaire de Chewbacca, qui est souvent avec moi, et euh, de Jedi, qui n'est pas là pour pas qu'il y ait de blessés. Euh, écoute, Angel, c'est un vrai plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Euh, je voulais vraiment parler avec toi, du coup, de la société Corp Media. Je voulais savoir ce que c'est, parce que média, on a tendance à imaginer société de communication, ou, euh, ou, ou de télé, d'ailleurs, ou presse, enfin, peu importe, mais euh, quel est exactement ton métier on propose aux, aux collectivités, aux institutionnels, à l'enseignement supérieur une solution de captation vidéo complètement simplifiée pour que n'importe qui puisse la prendre en main et joue les apprentis vidéastes avec plusieurs caméras, une régie embarquée qui tient dans le coffre d'une voiture. Très bien, Gaëlle, merci. Mais euh, concrètement, pour vous avoir un peu suivi sur vos réseaux, euh, Facebook et Insta, vous acharnez un petit peu contre les collectivités qui utilisent leur téléphone portable pour filmer les conseils municipaux. Pourquoi Alors, les collectivités territoriales, c'est un peu notre, notre essence, notre philosophie, notre cible privilégiée. Euh, et du coup, on s'acharne sur les collectivités territoriales parce qu'il y a énormément de choses à montrer euh, au niveau des collectivités à filmer du coup euh, les conseils municipaux, les commissions, les spectacles, les services culturels, les conférences, les prises de parole. Et, euh, et on trouve qu'ils sont un peu frileux dans le, dans le déploiement d'une solution efficace pour, euh, pour ouvrir les fenêtres et mettre... Euh, euh, en lumière tout ce qui est réalisé aussi bien par les agents que par les élus. Donc on voudrait, on souhaite, on se bagarre pour que les collectivités territoriales adoptent une solution technique qui leur permette de mettre en lumière leur travail euh, et pour le bien de, de, de tous. Malheureusement aujourd'hui les médias on va dire classiques écornent un petit peu l'image des, des élus, euh, des agents, des municipalités, des collectivités en général. Et on... moi, j'étais tout à fait pareille hein. quand, quand je regardais la télé. J'étais la première à dire oh, « ils sont quand même surpayés, ils sont très très nombreux, ils font pas grand-chose ». Et quand on a commencé l'activité, bah, j'ai bien été obligée de me rendre à l'évidence il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et d'engagement de la part de ces hommes et femmes. Et finalement, il est assez peu connu et encore moins reconnu. Donc, c'est pour ça qu'on qu titille un petit peu les collectivités, puisqu'on voudrait justement euh, mettre en avant et les mettre en lumière sur leurs actions quotidiennes pour le bien-être des concitoyens. Du coup, très bien, les collectivités, d'accord. Mais qu'est-ce qui t'anime véritablement pour pouvoir pousser les collectivités à utiliser... Euh, euh, le média vidéo, alors euh, avec ton outil j'ai bien compris que c'était mieux, euh, mais en tout cas utiliser le, le média vidéo et pousser les élus et les agents dans les collectivités à communiquer par ce biais. Alors je l'ai déjà un peu dit, mais ce qui m'anime véritablement en fait c'est la lutte contre l'abstentionnisme. On est quand même dans une, dans une situation hyper dégradée, et ça, ne se fait, ça, ça ne fait que se dégrader au, au fil des scrutins et au fil des années. Euh, où les gens se détournent un petit peu des urnes. Euh, je pense qu'ils se détournent des urnes. Encore une fois, ça n'engage que moi. Hein. Euh, parce qu'on on ne sait pas ce qui s'y passe, parce qu'il y a tout, tout ce bruit de fond, ce brouhaha médiatique euh, sur le, les élus. Et euh, ce brouhaha n'est pas forcément glorieux pour les élus. Euh, du coup, je pense encore une fois que euh, la plupart des concitoyens n'ont pas conscience de ce qui est. Euh, du, du travail que ça représente, de ce qui est fait, réalisé dans les collectivités territoriales. Et euh, à notre échelle, à notre petit niveau, on a très envie euh, de mettre la lumière sur le travail des élus euh, pour euh, inciter les gens à aller voter parce que oui, c'est un intérêt et euh, non, les élus ne sont pas interchangeables. Chacun selon euh, ses, ses opinions, euh, ses tendances, son engagement... Euh, peut, peut influer sur la vie du concitoyen à tous les niveaux, en local ou au national, que ce soit sur les, euh, les municipalités ou même, euh, ou même les députés dans le cadre des élections législatives. Et il est important pour nous de mettre notre pierre à l'édifice et de, de montrer ce qui est réalisé pour, euh, pour inciter les gens à aller voter. Alors, d'après ce que tu me dis, euh, le recours à la vidéo et en tout cas la, la volonté, euh, l'essence qui t'anime pour développer Corte Média, c'est davantage euh, mettre en avant finalement le, le travail des politiques ah, mais complètement, parce que les citoyens, euh, finalement, se posent la question de, euh, de qui va gérer quoi au moment du scrutin. Euh, mais en réalité, les mandats sont longs. Et durant ce mandat, des travaux sont réalisés. Il y a de l'engagement, il y a du travail, il y a de l'implication. Et c'est exactement ça qu'on veut montrer et qu'on veut euh, qu'on veut diffuser le plus largement possible. Du coup, si je reformule, euh, Corp ce n'est pas seulement un outil vidéo qui est complètement polyvalent à destination des collectivités territoriales, mais en tout cas, c'est un outil extraordinaire pour mettre en avant le travail qui est réalisé et écorner l'image euh, catastrophique des, des élus et des collectivités territoriales. Oui, oui parce que qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec, euh, avec ce qui est fait, euh, qu'on ait euh, élu ou pas euh, la personne en charge, en place et qui, qui, qui œuvre durant son mandat, euh, il est important de, de montrer le travail qui est fait. Ça reste, euh, j'ai l'impression de tabasser, mais effectivement, il y a du travail, il y a de l'engagement et on doit pouvoir y accéder euh, et pouvoir en avoir connaissance. La vidéo est l'outil ultime pour ça. Et demain, par rapport à ton produit, quelle autre cible tu vas, tu vas aller chercher ou en tout cas essayer de toucher On a été un petit peu euh, bloqué dans, nos, dans nos, nos stratégies de développement. Euh, ce qu'on souhaite, c'est faire connaître et faire utiliser la solution euh, dans l'enseignement, enseignement supérieur et aussi dans la formation professionnelle. On pense que l'outil vidéo est un super outil de mémoire euh, sur les gestes techniques et sur les, les, les contenus. Euh, y compris les contenus de formation, puisque euh, ça permet de, de gérer les turnover en gardant du support. Euh, ça peut être très très utile dans ce cadre-là. Et on est d'ailleurs très content puisqu'on a un marché en cours avec un centre de formation professionnelle au Maroc. Mais ça doit être extrêmement compliqué de, de partir à l'export avec euh, une nouvelle technologie et des nouveaux usages. Euh, tu y vas toute seule ou tu te fais accompagner par des structures alors on y est allé au départ euh, un peu en mode aventurier avec Jérémy. On a commencé la première année euh, à partir en Roumanie euh, avec la CCI euh, de Nancy sur la branche internationale. Je suis repartie l'année d'après au Maroc avec le MEDEF International et BPI International. Euh, J'ai du coup euh, pris engagement au sein d'une émanation du MEDEF euh, qui est Stratexio et qui accompagne les entreprises. Souvent entreprises industrielles. Moi, je fais un peu office de petit pousset euh, sur la, la représentation start-up, mais qui accompagne les entreprises à l'export sur la prise de contact, la réglementation, euh, toutes ces considérations douanières ô combien passionnantes et compliquées. Donc, effectivement, on se fait accompagner par des professionnels du sujet et on n'y va pas euh, tout seul, le couteau entre les dents. Tu l'air très active sur des secteurs d'activité qui sont très masculins d'ordinaire. Euh, par rapport à ton, ta situation, ton genre, est-ce que tu te ressens en difficulté Est-ce que tu as l'impression de rencontrer des difficultés particulières ou pas du tout Alors, il faut me garantir que ma réponse ne sera pas coupée au montage. Parce que non, pas du tout. Je n'ai pas l'impression que d'être une... Une femme dans l'entrepreneuriat et même dans la tech soit une difficulté. Et ça me fait toujours sourire puisque j'ai été contactée pour un, par un journaliste d'un magazine à ce sujet qui m'a questionnée pendant 40 minutes. Et comme je ne souhaitais pas lui dire que oui, je me sentais vraiment en difficulté ou dans l'obligation de me bagarrer plus qu'un homme, eh ben n'a pas pu publier l'article. Donc non, être une femme dans, dans ce secteur d'activité, c'est... Bah, ça passe, quoi. C'est pas plus simple, mais en tout cas, ça me semble pas plus compliqué euh, que si j'étais un homme. Merci Engel d'être venu répondre à nos questions et d'avoir participé merci beaucoup, à ce pilote. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette petite vidéo. N'hésitez pas également à nous faire vos suggestions et commentaires. Notre... Euh, CM énervée est toujours présente pour répondre à vos questions, vos commentaires, vos suggestions. Nous aurons très prochainement l'occasion de nous retrouver sur Mediatise et les canapés bleus.